Il est fatalement question de féminisme dans cette vidéo. Je ne tiens pas à m'attribuer le mérite du travail des chercheuses et des militantes sur ce sujet, ni me décerner une médaille de pro-féministe. C'est aussi pourquoi je n'insiste pas là-dessus en dehors de ce qui est utile au propos, à savoir la compréhension de l'œuvre de Frida Kahlo sans dénaturer son message. J'espère que l'on jugera ma démarche honnête. Car en tant qu'homme, je tire profit du patriarcat et les femmes, toutes les femmes, n'ont pas besoin de moi pour savoir comment s'organiser, se défendre et revendiquer leurs droits. Je n'ai aucun avis pertinent à donner à leur place. J'ajoute que nous devons collectivement, les hommes, apprendre à écouter, soutenir en silence, nous mettre à la place des autres, nous éduquer, on ne finit jamais de s'éduquer. Et si possible, cesser d'être lâche, cesser de privilégier l'ignorance et l'indifférence parce que ça nous arrange bien toute critique sera la bienvenue, même difficile pour mon ego. Le Mexique a beau être indépendant depuis 1821, l'Espagne lui réclame des compensations et la France de Napoléon III lui impose un empereur qui termine fusillé au bout de cinq années chaotiques en 67 Le général Porfiro Diaz se présente plusieurs fois aux élections présidentielles et perd. Il prend le pouvoir par la force en 1876 et 97% des terres appartiennent à une infime minorité d'ultra-riches qui affament le pays en diminuant la production agricole pour se concentré sur l'exportation de matières premières et de produits miniers bien plus rentables. Quasiment toute l'économie mexicaine appartient à des propriétaires états-uniens. Enfin, la révolution de 1910 rabat les cartes, révolution communiste durant 7 ans. La mère de Frida Kahlo est une descendante d'un militaire espagnol et d'une femme indigène. Catholique et militante zapatiste, elle participe activement au soulèvement. Le père, quant à lui, allemand de son état, travaillait pour le dictateur. Photographe officiel et documentariste, on lui doit les premières photos de nombre de monuments précolombiens. C'est donc dans le milieu privilégié de la bourgeoisie mexicaine que naît Frida Kahlo en 1907, bien qu'elle se présente née avec la révolution en 1910. Suite à la poliomyélite à 6 ans, elle se retrouve boiteuse, en retard dans sa scolarité et elle subit moquerie et harcèlement de ses camarades. Malgré la douleur chronique, elle pratique l'athlétisme et la boxe sous les encouragements de son père. Frida Kahlo n'a que des sœurs et entre elles toutes, c'est la seule à faire des études. Elle se destine à la médecine, or elle entre à l'école dès la première année où on y accepte les femmes, et elle rejoint les jeunesses communistes. Hélas, en 1925, à 16 ans, elle est victime d'un tragique accident entre un bus et un tramway à Mexico, des dizaines de fractures, la colonne vertébrale touchée ainsi que le bas-ventre. Sa vie devient une douleur permanente, que l'on peut possiblement attribuer à un spina bifida plutôt qu'à l'accident lui-même, mais ça reste discutable. Dans sa chambre, on lui dispose un miroir pour voir l'extérieur, voir le ciel. Rapidement, dessiner et peindre deviennent une thérapie, une catharsis, une manière de survivre. On lui bricole alors un chevalet penché spécialement pour rester couché. Son père la soutient totalement, épileptique, il sait ce que c'est de perdre le contrôle sur son corps et devoir compter sur les autres. Le miroir sert pour des autoportraits qu'elle peint en quantité, non pas par narcissisme, mais parce qu'elle ne peut simplement pas trouver d'autres modèles. Elle est son propre sujet, par défaut. Et on observe ainsi son état d'esprit à chaque instant, mal coiffée, mal habillée, bien apprêtée, triomphante, désespérée, le visage toujours digne et déterminé, même au bord des larmes. Faire autant d'autoportraits, c'est paradoxalement s'objectifier. On existe à travers le regard des autres, et pourtant on n'accède jamais réellement à la subjectivité de nos contemporains, tout comme eux-mêmes ne peuvent pas accéder à la nôtre. Cette dialectique infernale, c'est donc quelque part matérialiser ce corps qui lui échappe, se regarder elle-même pour se comprendre, s'accepter peut-être, s'accepter vis-à-vis des autres. L'art a peu à voir avec la communication, c'est un acte de résistance. L'art c'est ce qui résiste à la mort, c'est ce qui résiste tout court, c'est parler et non plus répondre, disait Gilles Deleuze. En outre, le regard en perspective, c'est faire de nos yeux le centre du monde. Elle peint son monde à elle en nous fixant solidement. Elle nous y invite à nos risques et périls. Ce regard impassible et humble prend la couleur des décors qui l'entourent. En faisant cela, elle nous propose au lieu d'imposer. Elle se met à notre niveau, sans faux semblants. Accident, comme son père, aquarelliste amateur, il l'avait notamment formé à la retouche de photographie au pinceau très fin, un travail qui demande une dextérité particulière. Elle approfondit sa technique auprès de l'imprimeur Fernando Fernandez. Le rôle des femmes dans l'histoire de l'art s'est souvent vu confiné à ce genre de tâches, celle d'assistante, assistante de leur père ou de leur mari. Même s'il existe des exceptions plus ou moins célébrées de leur temps comme Vigée le Brun ou la bille Guillard, à partir du 19e siècle, on commence à enseigner la peinture à des jeunes femmes en dehors du milieu artistique et de la noblesse, jusque dans les classes bourgeoises donc, et Calot correspond en partie à cela. Elle est dans un entre-deux. Elle affiche clairement son intention de ne pas subir cette assignation, sa condition sociale, mais avait-elle seulement le choix La question de l'engagement politique et personnel se pose dans ces années-là de façon toujours plus prégnante. Le paradigme de l'art pour l'art bat de l'aile. il est théorisés par des gens comme Théophile Gautier, Heinrich Heine et aussi Oscar Wilde par exemple, hein, tous appartenant à la grande bourgeoisie, tous étant des hommes blancs. Leurs engagements politiques sont assez minces en raison de leur classe dominante, ils n'ont pas besoin de politiser leur discours, ils sont en eux-mêmes ce discours dominant. Leur privilège, c'est l'ignorance, ça ne veut pas dire que leur œuvre n'est pas politique, elle n'est juste pas engagée. Ils ont beau jeu de parler d'art pour l'art, c'est romantique et c'est réaliste. Du reste, Frida Kahlo vivant dans un pays en révolution permanente et venant d'une sourde bourgeoisie, une bourgeoisie culturelle, et étant femme de surcroît racisée, elle n'a pas réellement d'autre choix que de s'engager. Elle ne peut s'offrir le privilège de la neutralité et de l'exception artistique. Peindre, c'est déjà un acte audacieux, une revendication. Attention cependant à ne pas prêter des intentions particulières à Kahlo. Elle ne se déclare pas féministe. Et pourtant, sa vie, sa correspondance et son œuvre nous disent bien que si. Mais à cette époque, le féminisme est associé au mouvement des suffragettes, des femmes blanches, plutôt bourgeoises, parfois racistes, qui demandent un simple droit de vote. Les communistes suivent cela comme la peste, le droit de vote, ça ne suffit pas. Il s'agit de mettre fin aux dominations, pas de s'y intégrer à son tour. Par ailleurs... Callot refusera longtemps de se rattacher à un style, elle montre une vraie confiance dans son propre jugement elle exprime ce qu'elle est le plus franchement du monde et n'attend aucune validation de ses pairs, on retrouve cette posture chez nombre d'artistes du XXe siècle se placer hors des courants et tout ce que ça implique de présence masculine et de critique partielle. quand les femmes artistes ne le font pas les hommes le leur imposent de toute manière et là je pense à John Mitchell qui est venu en France depuis les états unis ou encore à Ada Stern sur la fameuse photo de l'école de New York où ses collègues masculins avaient peur de ne pas faire sérieux si elle y apparaissait. Ses premiers tableaux se cantonnent à des petits formats faute de mieux, mais déjà dans une belle variété de supports. Des retables, de la peinture sur verre, des huiles, des acryliques. Notons qu'elle utilise des techniques modernes avec des représentations qui n'en tiennent pas forcément compte. Inspirées des peintures en textile Huichol et des calaveras, les têtes de mort peintes, où l'on joue très peu sur la transparence, qui permet de donner l'illusion réaliste de la matière. Sûre de sa technique, elle cherche encore son style. Mais surtout, seule dans son lit, elle ne peut pas peindre de plus grande surface. Peut-être aussi que ça ne l'intéresse pas encore. Dans ses premières œuvres, un tableau ressort. Avec un décolleté plongeant, elle se met en valeur impériale devant une mer déchaînée. Elle l'envoie à son amant, qui ne vient plus lui rendre visite depuis son accident. Il est écrit en allemand derrière « Aujourd'hui et encore toujours ». Son style donne l'impression d'une certaine naïveté qui cache, en réalité, un questionnement puissant sur les rapports de force dans la société mexicaine. Cette naïveté feinte, c'est celle de la subjectivité qui marche sur l'idée politique du bout, le classicisme, et fait un pas de côté par rapport aux avant-gardes européennes qui entendent faire table rase du passé, puisque Calo garde en tête d'où elle vient. Cela dit, elle conserve l'idée d'un art qui existe via sa réception et non plus seulement le respect des codes. En cela elle appartient totalement à la modernité. Sa peinture est ainsi le fruit d'un travail intellectuel rigoureux qui s'efface derrière le pinceau de l'artiste et donne alors cette impression de simplicité un peu naïve. Pour reformuler ça, on peut dire aussi qu'on apprécie ses œuvres pour leur naturel. Naturel dans le sens où nous pouvons les appréhender sans connaissance préalable et ensuite on la comprend nettement mieux en étudiant les concepts esthétiques, qui y sont mobilisés, cela sans y être contraint. Et je pense que c'est l'une des caractéristiques majeures chez Frida Kahlo et ce qui la rend si originale parmi ses collègues mexicaines et mexicains. De gauche radicale, elle connaît très bien la définition du beau, de l'esthétique et la pensée d'un Schopenhauer, Hegel, Kant, Marx ou encore Nietzsche. Quand bientôt les surréalistes français lui tressent une couronne de laurier, elle fulmine, elle ne cherche pas leur attention. Pour toutes ces raisons, elle ne supporte pas leur monologue sur l'art et ce que peut l'avant-garde. Pour une matérialiste, c'est inaudible ces discours. Et puis bon, elle a dû en entendre aussi des conneries. Hein. Elle peint tout naturellement le leader Pancho Villa et les femmes révolutionnaires, celles qu'on a encore et toujours invisibilisées dans les luttes. Cette masse silencieuse et soumise, écrit-elle. Elle adhère au parti communiste à sa création avec l'espoir de voir notamment la cause des femmes gagner du terrain. C'est une femme libre, bisexuelle revendiquée, ce qui est encore illégal. De plus, elle joue sur le trouble dans le genre, en se peignant plus androgyne qu'elle ne l'est réellement, accentuant son duvet sous le nez et un visage sévère à l'opposé des représentations traditionnelles et de toutes ces photographies qui la montrent rayonnante de bonheur entourée de ses amis. De plus, même si ça semble anecdotique, elle s'habillait en homme à l'adolescence. On pourrait opposer, certes, qu'elle avait les moyens de se révolter ainsi, étant issue d'un milieu privilégié. 1921, le ministre de l'éducation publique lance un grand appel avec le soutien du syndicat des peintres, sculpteurs et graveurs révolutionnaires. Il donne naissance au mouvement muraliste visant à mettre en valeur les travailleurs et les travailleuses qui ont mené la révolution. Frida Kahlo ne pouvait pas manquer ça, et elle fréquente donc les grands noms de ce mouvement artistique communiste, comme Orozco ou Siqueira, mais surtout Diego Rivera. Rivera, c'est un peintre extrêmement reconnu et célébré, dont la formation a pu se faire en Europe, on le connaît aussi pour avoir fondé le journal du parti communiste mexicain. Ses peintures murales sur l'histoire populaire représentent l'Amérique précolombienne jusqu'à la révolution mexicaine dans une inspiration réaliste-socialiste et avec une certaine essentialisation euh, des indigènes. Il jouit aussi de tous les honneurs au niveau académique et institutionnel. Il peint pour le palais présidentiel notamment. Calo lui présente ses toiles en autodidacte pour avoir son avis et dit-on pour attirer son attention. Elle le peint lui en soleil et elle se représente en lune. Dans la mythologie aztèque, la lune c'est la déesse Coatlicue qui est une déesse démembrée. Rivera voit immédiatement en elle une artiste très originale. Les deux se mettent en ménage Diego Rivera le double de son âge Elle a 21 ans, lui 42 Les deux moitiés se mettent ensemble Toute leur vie durant en relation plus ou moins libre Et très certainement toxique Elle dépendra beaucoup de lui Financièrement, matériellement, émotionnellement Leur correspondance est sans ambiguïté à ce sujet Il ne respectera jamais vraiment l'amour qu'elle lui porte Ni ses choix à elle Il prend des décisions à sa place Il est perpétuellement infidèle Ils divorceront pendant un an Et se remarieront malgré tout Cependant, d'une certaine manière, Rivera se met au service de Frida Kahlo, si on peut le dire ainsi, en l'aidant dans ses projets plus ambitieux, avec de grandes toiles, mais euh, ne nous leurrons pas des deux c'est lui, le peintre reconnu par le monde de l'art et les institutions de leur temps. Callot peint une trentaine de natures mortes. Cependant, ses toiles reflètent plus sa vie intérieure que le monde domestique où elle se voit reléguée. Elle sort ses compositions florales de leur décor, leur donne un autre contexte, une dimension artistique particulière en les associant à la mort. Chez les Aztèques, la guerre fleurie alimente une économie sacrificielle en capturant des hommes et des femmes pour les offrir aux dieux et ainsi ne pas éteindre la civilisation et le monde. La fleur est un symbole létal dans l'Amérique centrale précolombienne. Ce n'est pas très courant de peindre des fleurs, les natures mortes sont si peu présentes au Mexique, le premier à en peindre c'est un français immigré à Mexico. Il les expose à l'académie des beaux-arts qui reste pour le moins perplexe devant cette tradition purement européenne. Diego Rivera peint, lui, des vanités en 1914 lors d'un voyage à Paris. Kahlo aime s'entourer de fleurs et d'arbres fruitiers. Son amie Isabelle Campos prend une photo à l'anniversaire de Trotsky où la peintresse a composé un tableau floral autour du gâteau et disposé les fleurs pour écrire Longue vie à la quatrième internationale. D'autre part, elle peint l'une de ses plus fascinantes natures mortes avec « J'appartiens à mon propriétaire » en 1937. Un bouquet de marigold qui passe pour anodin, mais le jaune des fleurs, c'est la couleur, la seule couleur perçue par les morts. On peuple les cimetières de ces bouquets pour leur permettre de retrouver les leurs. Calo choisit la seule variété femelle entre les sept existantes de cette même fleur, celle dont les pétales sont les plus imposants. Avec les graines de ces fleurs, on faisait une pâte rouge sang qui recouvrait les idoles aztèques, le sang et les os des dieux. Une rose sans épines est disposée qui symbolise l'amour chrétien, la perfection céleste. On voit aussi du poivre brésilien, ça apporte une couleur plus chaude encore et même dangereuse. Cette plante importée par les colons élimine les autres dont nombre de variétés locales perdues à jamais. Enfin, le chardon violet peut s'avérer mortel pour les humains et tout ceci ferait référence à la Genèse où Yahvé condamne Adam et Ève à manger ces plantes, précisément. Une interprétation qui s'appuie sur la présence d'un tournesol, toujours tourné vers le soleil, vers Dieu, ou Huitzilopochtli peut-être En 1930, le couple Calo-Rivera part trois ans aux états unis pour honorer les commandes de Diego, dont la Bourse de Californie et le Rockefeller Center, où il va peindre un beau portrait de Lénine en 1933. Suite au refus du peintre de l'effacer, le commanditaire fait détruire le mur. Frida Calo est choquée par l'extrême pauvreté de la majorité des américains et elle ne comprend pas pourquoi son mari accepte de peindre pour les capitalistes responsables de cette misère ce n'est pas sa conception de l'art et de l'engagement personnel les galeristes et musées américains n'apprécient pas énormément son style trop brut, trop viscéral elle reste dans l'ombre de Rivera on peut voir ça dans Autoportrait le long de la frontière. Elle se présente en femme, bien comme il faut, entre les états unis et le Mexique. Une cigarette à la main. Elle tourne le dos à l'exploitation capitaliste sans visage. Le drapeau américain et ses étoiles artificielles naissent de la fumée industrielle, tandis que le soleil et la lune au Mexique donnent naissance à l'orage, la puissance invaincue de la nature. Elle prend le nom de Carmen Rivera parce que, partout les Américains la traitent comme une petite chose, la femme de son mari, et jamais comme Frida Kahlo l'artiste. Elle fait aussi semblant de ne pas bien comprendre l'anglais pour avoir l'air plus bête qu'elle ne l'est et ainsi avoir la paix. D'ailleurs, elle adopte une posture classique sur cette toile conformément à ce que les hommes attendent d'elle. Avec l'argent accumulé, le couple soutient les républicains dans la guerre d'Espagne de 1936 et Rivera dessine et fait bâtir une double maison de style de Boaos, la bleue pour Frida, reliée par une passerelle à sa maison rouge et blanche à lui. Sa première exposition aura étrangement lieu à New York en octobre 38 aux côtés des surréalistes. On la présente comme Frida Kahlo et non l'épouse de Rivera. Ce sont 25 tableaux qui sont exposés. André Breton écrit pour l'occasion un texte dithyrambique teinté d'un sexisme peu original, donnant lieu à l'expression reprise trop souvent, un ruban autour d'une bombe. Frida n'apprécie guère ce français. Breton l'invite tout de même à Paris et nomme l'exposition « Mexique » en mêlant ses tableaux à des sculptures dont l'origine reste douteuse, issue de sa collection personnelle à lui. Il avait peur de faire un four et n'avait surtout rien prévu, trop occupé à s'attribuer la découverte de cet artiste inconnu et laissant à Marcel Duchamp, le soin d'organiser tout ça dans l'ombre. De grands noms s'y rendent. Picasso, admiratif, affirme qu'il ne pourrait jamais peindre comme elle des visages si puissants. Callot, quant à elle, rejette violemment ses artistes. Leur style, leur mentalité, leur attitude. Elle écrit Ils me font vomir. Ces bons à rien sont la cause de tous les Hitler et les Mussolini. Elle se voit fort déçue par le sexisme ordinaire et la dépolitisation paradoxale de ses artistes se proclamant à l'avant-garde européenne. Les collections publiques françaises achètent une de ces toiles devenant les premières institutions à l'intégrer à leur catalogue. On cherche à s'accaparer un peu d'exotisme. Cette même année 1938, Rivera intervient auprès des autorités mexicaines pour accorder l'asile politique à Léon Trotsky. Pendant deux années, il loge chez lui. C'est vécu comme un grand honneur pour ce peintre mexicain, expulsé dix ans plus tôt de Moscou pour activité anti-soviétique. Kalo et Trotsky ont possiblement une relation de quelques mois, on n'insistera pas là-dessus, ça n'apporterait pas grand-chose. André Breton les rejoint en 1938 pour écrire avec Rivera et Trotsky le manifeste intitulé « Pour un art révolutionnaire indépendant ». Il s'attaque à la caste dirigeante de l'URSS et lui refuse le nom de communiste, tout en appelant à un art réellement aussi service de la révolution. Le 24 mai 1940, une première tentative d'assassinat sur Trotsky pousse Rivera à fuir en Californie. Une deuxième tentative concluante cette fois, le 21 août 1940, décide Callot à le rejoindre. En 1941, le couple revient au Mexique. Nonobstant, le président Alvaro Obregón poursuit la révolution avec notamment un grand volet social de nationalisation des entreprises pétrolières, de développement de la santé publique mais ça va aussi avec une dimension nationaliste indépendante de l'Espagne ce qui conduit Freda Kahlo à s'habiller de façon traditionnelle à la manière indigène, un geste éminemment politique. Elle opte pour le costume zapothèque waaka ou la société est matrimoniale. Ce sont les femmes qui dirigent l'économie, qui sont chefs de famille, seules héritières. Elle peint aussi nombre d'ex votos, de petits formats sur des surfaces dures comme le métal, une tradition populaire qui remonte à l'Amérique précolombienne et perdure aujourd'hui. Elle se place aussi, dans le courant dit du mexicanismo, du mexicanisme, où l'art s'adresse à tous et doit éduquer les masses. Elle enseigne d'ailleurs le mexicanisme à l'école de peinture et de sculpture, la Esmeralda, pour le ministère de l'éducation. Le courant mexicaniste hérite d'une longue tradition de syncrétisme et d'acculturation. À la chute du jeune empire aztèque, les colons espagnols imposent, par la violence, la fin des rites sacrificiels et des rites religieux tout court, même à leurs alliés, huastèques et mishtèques. Du jour au lendemain, on cesse de nourrir les dieux. Et rien ne se passe. Le monde ne meurt pas. Les nobles et leurs privilèges deviennent des administrés comme les autres. Il faut réinventer son rythme de vie par la force des choses. Et c'est un paradoxal renouveau culturel qui s'initie alors sous la houlette des jésuites, des franciscains et des dominicains qui forment et intègrent des intellectuels nahuatl. Et à côté... Les rares seigneurs indigènes maintenus en place et les conquistadors avides se livrent à une exploitation meurtrière des vaincus. C'est dans ce chaos que naît le Mexique moderne. L'art du symbolisme précolombien et l'art de la nature si possible divine des colons espagnols se mélangent malgré les résistances des uns et l'autoritarisme des autres. Cependant, des îlots de culture indigène perdurent jusqu'en 1821 où la privatisation des terres communales signe leur arrêt de mort. Frida Kahlo mélange donc tout naturellement les influences populaires, ancestrales et celles de son milieu privilégié européanisé, se livrant à une synthèse respectueuse de ce qu'elle pense connaître des traditions indigènes. Son œuvre c'est celle de l'identité, l'identité nationale, personnelle, de genre. Et parce qu'elle est si puissante et inclusive, c'est aussi une œuvre de son identité à elle, à laquelle nous pouvons tous si facilement nous identifier. Son art revendique donc une culture proprement mexicaine avec son histoire et son vocabulaire artistique. En parallèle, on assiste au même mouvement dans les Caraïbes, les Antilles, l'Empire français, avec les revendications d'une culture africaine, par exemple la création du concept de négritude par Jeanne et Paulette Nardal. On voit qu'il y a tout un mouvement qui est international, de réappropriation de son identité, voire de création tout court, qui va de pair naturellement, j'insiste là-dessus, avec la lutte contre toutes les oppressions. Frida Kahlo est communiste de la première heure, tout comme Jeanne Nardal est socialiste. Attention, je ne dis pas que c'est la même chose, mais que ça participe d'un même mouvement progressiste à la même période historique, et je prends ces exemples, mais beaucoup d'autres peuvent tout aussi bien illustrer ça, comme l'afrocentrisme en Amérique, par exemple. Depuis 1945, Kahlo fait comme nombre de communistes d'alors. Elle soutient aveuglément Staline, le vainqueur de la Seconde Guerre mondiale contre le nazisme. C'est un moment où les oppositions au stalinisme s'effacent par stratégie politique ou juste euh, parce qu'il les a lui-même effacées physiquement. Elle porte euh, désormais un corset en acier et subit de nombreuses opérations dont une greffe à la colonne vertébrale. Tout ça ne l'empêche pas de manifester en fauteuil roulant contre l'intervention de la CIA au Guatemala. En 1953, Calo a droit, enfin pourrait-on dire, à sa première exposition personnelle au Mexique. La peintresse ne peut pas y assister en raison de son état en lui ampute la jambe droite pour cause de gangrène. Elle meurt le 13 juillet 1954 des suites d'une opération. A titre posthume, elle devient une ambassadrice du Mexique, au point d'éclipser Rivera. La Casa Azul, la maison bleue, sa maison natale, devient à peine 4 ans après sa disparition, un musée entièrement dédié à sa mémoire, contre sa volonté. C'est une véritable icône, facile à identifier, consensuelle car dépolitisée par le régime mexicain. Et ça a certainement beaucoup joué dans son incroyable succès posthume, notamment dans le milieu de la mode où de parfaits néolibéraux se réclament de son héritage pensant ainsi justifier leurs multiples appropriations culturelles qu'à pour se réapproprier son corps, son identité, pour appréhender sa souffrance omniprésente. Et c'est particulièrement malvenu de transformer cela en objet marketing. Malvenu aussi de romantiser quelqu'un qui a des problèmes de dépendance, de dépression, une relation toxique. Respectons plutôt son œuvre, sa vie et toutes ses ambivalences, respectons-la elle. Beaucoup d'autres s'identifient à son œuvre révoltée contre ce monde injuste et son art, manifeste, existe, hurle envers et contre toutes les récupérations qu'on peut en faire. Et c'est une de ses plus grandes victoires.